l'application que nous allons réaliser va nous permettre de représenter et de partager sur un nombre indéterminé de téléphones la position d'objets qui peuvent être les utilisateurs eux-mêmes ou d'autres objets auxquels le groupe s'intéresse vous trouverez le cours sur internet à l'adresse suivante ainsi que les vidéos correspondant à chacune des étapes de développement aux adresses suivantes je vais afficher l'écran de trois téléphones et on va commencer par créer un objet je clique sur create Michel, place d'Italie à Paris, il m'a positionné place d'Italie, je confirme, je crée sur le premier téléphone et je vois que la position de Michel apparaît sur les deux autres téléphones. Je vais créer un deuxième objet, Pascal, à Versailles. et je confirme voilà il m'a créé Pascal qui est à Versailles ici aussi je peux dézoomer et je peux aussi créer depuis un autre téléphone Sébastien à Orly et je confirme voilà donc je vois qu'avec cet outil je peux aussi déplacer la carte mais je peux aussi déplacer les objets je vais par exemple déplacer Pascal je vais l'amener à mettons savigny sur -Orge ou aux ou et je vois que en l'ayant déplacé sur le premier écran il a été mis à jour sur les deux autres les trois téléphones étant à n'importe quel endroit dans le monde bien entendu alors, pour réaliser cette application, on va utiliser les composants cartographiques d'App Inventor et une base de données Firebase pour partager ces données en réseau. Alors, on va commencer par se familiariser avec les composants cartographiques d'App Inventor en affichant une carte avec un composant carte et ensuite en ajoutant sur ce fond de carte des objets ponctuels ou des marqueurs. Donc, j'ai créé un projet et je vais mettre une carte comme composant qu'on va mettre en remplir par an en hauteur et en largeur et cette carte je vais lui dire de se centrer au départ aux alentours de paris ça fait 48.85 et 2.34 voilà et je vais mettre un zoom un petit peu plus faible de 11 comme ça j'aurai tout paris voilà ensuite je vais rajouter un marqueur que je vais mettre au centre et puis je veux dire que la couleur est bleue voilà j'ai terminé pour la mise en place maintenant je vais passer à la programmation avec les blocs dans le programme je vais dire de créer un marqueur à chaque fois que je tape ou que je clique sur la carte et eh bien je vais créer un marqueur create marker, à la latitude et la longitude de l'endroit où j'ai cliqué ou tapé. Mais je ne sais pas à quel endroit mettre ce marqueur. Donc pour l'instant, je vais utiliser une variable spéciale qui s'appelle évaluer mais ignorer le résultat, c'est-à-dire qu'il ne va pas me conserver le résultat. Et voilà, j'ai terminé mon programme. Je peux maintenant passer à l'exécution. et Je vois qu'à chaque fois que je clique sur la carte, eh bien, je crée un nouveau marqueur. On va maintenant continuer à avancer en s'intéressant en fait que les marqueurs sont des objets avec des propriétés. Et en particulier, vous voyez qu'ici, un marqueur, il peut être dragable, ou qu'on peut le glisser avec le curseur. Il a aussi une infobox, c'est-à-dire une boîte d'informations dans laquelle on peut afficher des informations sur ce marqueur. Il a une couleur de remplissage, etc. Et on va s'intéresser à deux attributs en particulier qui sont le titre et la description on va modifier le script qui correspond au clic sur la carte pour modifier les propriétés du marqueur et on va dire également que quand on clique sur le marqueur on va afficher la boîte d'information. donc cette fois-ci je vais mettre le marqueur dans une variable locale et je dois maintenant modifier les propriétés de ce marqueur mais ce marqueur ce n'est pas celui que j'ai créé au début avec la constitution d'interface, c'est un marqueur que je vais trouver dans n'importe quel composant et n'importe quel marqueur, et par exemple, je vais aller choisir la propriété titre, ici, et pour le composant marqueur, je vais dire que le titre est Hello. Alors vous allez faire la même chose pour la propriété Description, la propriété draggable et la propriété Fill color. Et puis j'ai préparé la fin pour raccourcir un peu pour le même composant marqueur. Aux trois endroits vous allez dire que la description et eh bien c'est la concaténation de la latitude et la longitude vous allez dire que il, le composant est dragable ou glissable et puis qu'il est de couleur jaune alors ce que j'ai fait moi je les ai mis en entrée en ligne comme ça ça prend un peu moins de place voilà la dernière chose que je voudrais faire c'est d'afficher la boîte d'infos à chaque fois que je crée un marqueur donc je vais appeler la procédure de chaque marqueur Show Info Box et puis je vais le faire pour toujours le même composant marqueur. Alors on va maintenant tester, je vois que le marqueur est jaune et qu'il m'affiche Hello avec la latitude et la longitude, je fais ça pour un autre marqueur et ce que je vois également à présent c'est que quand je clique sur un marqueur je peux le déplacer. Donc c'est ce qu'on appelle un marqueur dragable ou glissable ce que je constate par contre et qui m'ennuie c'est que quand j'ai déplacé mon marqueur et eh bien la boîte d'infos a disparu donc ce que je voudrais faire c'est qu'à la fin du glissement réafficher la boîte d'infos alors je vais regarder les événements qui sont associés à n'importe quel marqueur et je vois qu'il n'y en a pas du tout donc je n'ai rien pour gérer les événements de chaque marqueur ces événements ils se trouvent en fait dans la carte la fin d'un drag et eh bien c'est stop drag feature stop drag et eh bien c'est ça que je vais utiliser pour réafficher les, la boîte d'infos du marqueur donc on va rajouter un script correspondant à l'événement quand map1 feature stop drag dans lequel on va appeler la procédure marqueur show info box avec en paramètre la feature ou l'objet qui a été glissé ou dragué alors allons-y, dans ma pain CAN Feature Stop Drag, j'appelle pour n'importe quel marqueur la procédure Show InfoBox pour le feature ou la feature qui est renvoyée en paramètres. Et maintenant je peux tester. Je vois maintenant qu'après avoir déplacé un marqueur, eh l'info box est affichée. Donc ça marche. Alors, on va maintenant essayer de faire une synthèse des opérations qu'on a faites pour bien les comprendre et les utiliser plus tard. D'abord, on a créé un marqueur en appelant la procédure map1 createMarker en donnant sa latitude et sa longitude. Et ce marqueur, dans un deuxième temps, on l'a rangé dans la variable marqueur. Ensuite, ce nouveau marqueur, c'est un nouveau composant et pour modifier ses propriétés, on a allé chercher en bas de la colonne des composants, dans n'importe quel marqueur, la commande qui nous permet de modifier son titre, sa description, etc. Alors ce qui est peut-être nouveau pour vous avec cette rubrique n'importe quel marqueur, c'est que le composant lui-même est un paramètre de chaque procédure. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est de gérer des événements qui sont associés au marqueur, en l'occurrence l'événement stop drag. Et qu'est-ce qu'on a constaté Eh bien, c'est qu'il n'y avait pas d'événements associés aux marqueur. Mais on a vu par contre que l'on pouvait utiliser les événements sur les features de chaque map ou chaque carte, parce que les marqueurs sont des features. Alors, il y a aussi des features de type ligne ou des features de type surface. Mais si une feature est un marqueur, eh bien, les procédures qui sont applicables aux marqueurs, comme show info box, s'appliquent. À cette feature, et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui nous a permis d'afficher la boîte d'infos après avoir déplacé un marqueur. Alors, ce point est assez important dans les développements qu'on va faire parce que on va gérer des listes de marqueurs en local et dans la base de données. Et cette liste de marqueurs, et eh bien c'est également la liste des features de la carte. Bon, je détaille pas plus, mais vous verrez que ce point là on y reviendra. Alors après cette introduction sur les principes, on va pouvoir attaquer le développement de l'application, que l'on va faire en plusieurs étapes. D'abord le design de l'application et le choix des composants. Ensuite la création et l'affichage de marqueurs, leur déplacement et leur gestion dans une liste. Ensuite on verra comment détruire un marqueur, comment mettre à jour ses propriétés et ensuite comment géolocaliser un marqueur ou plutôt Comment asservir la position d'un marqueur à sa propre géolocalisation. Ensuite on verra comment partager les données en réseau et en temps réel avec Firebase. Alors pour vous accompagner, ce développement il est documenté à l'adresse internet qui est indiquée ici et dans chacune des vidéos pour chacune des étapes aux adresses indiquées ici. Voilà, alors bon courage